Bonjour à tous, ici Tuto sur internet Aujourd'hui nous allons voir comment gagner de l'argent sur Twitch avec 4 astuces très simples à réaliser Donc euh, tout simplement, on va commencer par rentabiliser ses heures de jeu Donc euh, avec Game Kit ou encore Bananatic Donc le principe est simple, il y a un principe de quête qui permet de gagner des points Et ces points vont permettre de gagner de l'argent Donc par exemple, euh, vous vous inscrivez vous avez des points bonus pour avoir commencé à jouer. Pour, pour, pour l'inscription, pardon. Donc, vous allez dans Obtenir des points, tout simplement. Vous allez, ici, il y a toutes les quêtes à réaliser. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les quêtes de jeu. Donc, par exemple, vous allez sur Crossout. Donc, vous regardez ici euh, si le jeu vous plaît. Donc, vous regardez un peu les images. Si le jeu vous plaît, vous dites dites, bah, « Ça m'intéresserait, j'ai dit jouer, tout simplement. » Vous allez sur... Euh, ceci et normalement à l'inscription de jeu vous devrez mettre votre pseudo donc vous cliquez sur jouer ça va vous amener sur le, le site pour vous inscrire tout simplement et après l'inscription vous mettez votre pseudo et les quêtes pourront commencer donc les quêtes c'est tout simple à, à réaliser donc ici il y a la quête à réaliser et euh, vous prenez un screenshot une fois la quête réalisée. Donc par exemple là, il faut atteindre le niveau 9. Une fois le niveau 9 atteint, vous prenez un screenshot euh, de votre écran avec euh, marqué que vous avez atteint le niveau 9. Et vous l'envoyez ici. Et au bout de 24 heures, vous recevrez, vous recevrez pardon, les 1200 points. Et les points en quoi vous pouvez les euh, rentabiliser. Donc vous allez dans « Échanger des points » récompenses et ensuite vous pourrez changer sa, euh, vos points contre pas mal de choses, donc par exemple on peut acheter euh, un jeu counter strike euh, pour euh, 6000 points ou encore euh, je sais pas un skin GO euh, ou encore euh, des steam euh, des steam CDK euh, contre contre des points, donc par exemple moi j'ai acheté ça il euh, y a pas longtemps et je viens de les recevoir aujourd'hui, donc pour, euh, pour vous dire que ça marche, euh, ensuite donc aussi, également, euh, on peut... Sinon, si vous ne voulez pas de jeu ou de bonus de jeu, vous pouvez tout simplement taper « PaySafeCard » dans les dans la section cadeau. Donc ici, dans « Recherche », vous mettez « PaySafeCard » et vous trouvez ici euh, de l'argent à dépenser euh, où vous voulez. Donc voilà, il faut juste avoir un, un compte sur, euh, sur le site « PaySafeCard ». Donc voilà. Donc deuxième astuce, le... Euh, système de dons donc mettez un lien de dons dans la description de votre twitch c'est très important 99% des revenus des petits et moyens streamers euh, viennent des dons Donc voilà. Euh, ensuite euh, la petite euh, le bon point des, des dons c'est qu'il n'y a pas de restriction de followers il faut pas avoir 500 followers pour pouvoir mettre euh, ce, ce petit bouton il n'y a, a rien on peut commencer et mettre ça, avoir zéro followers et mettre ce bouton. Donc voilà. Donc c'est très simple, c'est juste vos, view, view, vos viewers pardon, qui vont euh, faire un don de 0 euh, à... Enfin non, des dons de zéro ça n'existe pas, mais de 1 par exemple à, je sais pas moi, 1000. Euh, voilà donc ça peut être une bonne source de revenus. Euh, ensuite, on a les liens d'affiliation Amazon. Donc les liens d'affiliation Amazon, euh, ce qui est bien également, c'est qu'il n'y a pas de restriction de followers. Et le principe est simple également, est, il va falloir juste mettre euh, un lien, un lien personnalisé euh, d'un produit qui est vendu sur Amazon, euh, que vous allez mettre dans la description de votre Twitch donc par exemple vous mettez vo votre matériel et euh, vous mettez par exemple euh, ce lien donc vous mettez obtenir un lien vous allez copier le lien et vous allez le coller dans la description euh, de votre Twitch en mettant euh, ma souris voilà et une fois que euh, s'il y a un viewer qui clique sur votre lien et achète cette souris vous toucherez une commission euh, donc voilà donc moi j'ai encore rien touché parce que parce que voilà je l'ai mis euh, aujourd'hui et il euh, n'y bah a tout simplement personne qui a cliqué dessus, puisque en plus, je n'ai pas fait de live aujourd'hui. Donc voilà. Troisième, euh, non, pardon, quatrième astuce, euh, passer partenaire avec une marque. Donc par exemple, ici, la marque TTE Sport, donc passer, avec, euh, passer un partenaire avec des marques pas très connues. Donc je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas beaucoup de followers en ce moment, et que vous avez un matériel euh, pas très pas très professionnel et que vous cherchez à gagner de l'argent pour euh, augmenter justement en professionnalité dans votre dans votre matériel donc par exemple on a TTE sport ou encore euh, Genius ou, euh, ou sinon on peut trouver des des sites de revente euh, avec lesquels vous pouvez passer partenaire. Euh, ceux là sont un peu plus durs je pense il va falloir euh, plus de plus de 500 followers au moins 500 followers pour passer partenaire avec eux donc ça permet d'avoir des produits gratuits ou de l'argent en échange de l'argent en échange pardon cinquième et dernière astuce bonus soyez passionné soyez geek soyez un grand consommateur de jeux vidéo si vous n'êtes pas geek de base si vous n'êtes pas passionné de jeux vidéo ça ne sert à rien cette vidéo est destinée aux gens qui sont passionnés par le jeu vidéo et qui veulent vivre de leur passion c'était tuto sur internet, n'oubliez pas de mettre un like, n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur les différents sites que je vous ai présentés, sur les différentes techniques, euh, Donc, euh, par exemple passer partenaire avec une marque, si vous voulez savoir comment trouver une marque avec qui passer partenaire, euh, n'oubliez pas de vous abonner également et moi je vous dis à la prochaine.